Allez, fais pas le con, on va te glisser une saline J'en fous de pas ça. <rire> Tu vois, il va tomber en... en il y a un bâtard qui me tient dessus avant que je me tue moi. Ah, pardon. Ah, j'ai un visu magnifique sur ta tête, gros <rire> il, me il me regarde en tournant la tête. Ah oh, ouais Fais pas ça Tu sais, y a tout le monde qui veut insister... plafonds. Euh... On a même pas entendu péter J'adore ces indications, c'est qui ça On lui pète le cul ou quoi Regarde, il a pris le sabbat. Et du coup, t'es là Moi, je fais en boy. Moi. je suis coude. Oh. Oh. Ah, T'as ta tête fou toi <rire> J'ai mis un coup dans la, tête, dans la tête, il est pas bien Regarde ça pute Allez tombe, tombe. Oh, oh. C'est bien C'est <rire> qui qui tire dans trous Oh putain, on me tire dessus C'est qui qui m'a tiré dessus Je suis sûr, c'est vous là Non, non, non, c'est Régétan Moi suis pas là Moi, Je ne te veux aucun mal. Ouh. Oh, c'est cette pute. Putain, la trompette, mais t'as pas honte, mec User, join your ouais, channel. j'étais au cabinet, euh, Julio ah, <laughs> <mais, rire> Putain, je suis encore dans la queue, c Attends, attends, j'arrive, je te fais ça. Les, les as russes, les russes. Oh, mais c'est abusé qu'il y ait une queue comme ça, à ouais. ouais, ce temps-là. Ouais, c'est ce qu'elles disent, des fois, quand je les emmène à la maison. Pourtant, on a une question, ou pas. Ouais, mais j'ai peut-être pas la réponse. Euh, tu vois, il y a même un Suédois, il y a un Italien, un Américain. Il y a que l'Américain qui a vraiment à la Putain, je suis mort, les gars. entendu. Ah, si, bah j'ai tiré. vite et moi voilà. Je te jure que euh, tu vas me prendre pour un fou, hein. Et il y a un rythme spécial pour euh, qu'on presse, que ça relève mieux. Eh, hey, t'en as filmé combien, Julio, avant de venir, hein ah, Allez Ah mais j'avais certifié tu... que ça marche. On a fait des tu... tests avec un gars, on se tapait au coup de poing et... limite, tu fais F, F, F, F. Ouais, mais il y a un certain rythme. Oh mais bon, Google, ouais. le trouver, hein, oh, mais après après c'est pas grave, là attends je suis conscient c'est pas vraiment... Non non non non, non c'est une User connerie genre est lié, ou une connerie comme ça. va voir. ou pas Merci. Pouf. Elle va te no. faire no. Allez, allez. up right Hello Hello Hello, Hello. Hello Oh ah, wow killer. Ah, wow. Non, non, kill non. Don't, don't non, non Don't move non, Don't move boy just Bob bah bah. Don't move Don't move, move. C'est lui, c'est négro Attends, attends, attends Non, non, non, non Et le viseur, il est où Hey L'étale passé Ligne vers... On est des survivants, là, merci deux rags même je peux te filer 6 et un tiens pour ah, ça c'est mieux pour un bandage non mais c'est pour me faire une attelle on ah. a par terre à ta droite il sait les strokes à voler mes bandages ah j'ai plus le bandage oui. moi ils ont pas été ruinés et le seul rital du coin c'est Euh, smogs ouais <rires> Get over my ass